Bonjour à tous et bienvenue à notre e-journée portes ouvertes, aujourd'hui consacrée à la validation des acquis de l'expérience. Je suis Julie Bonafou, chargée de mission au sein du service formation professionnelle. Euh, je suis Caroline Cochet. je suis chargée de mission aussi euh, euh, en formation professionnelle à Ducli. Euh, nous accompagnons les facultés, les instituts et les écoles euh, de l'université pour développer des projets de formation continue. Et on accompagne également les candidats dans leur projet de formation à l'UCLI et aussi dans leur, euh, bah, dans leur projet de VAE. Alors cette visioconférence euh, euh, aujourd'hui consacrée à la VAE se déroulera en, en deux temps. Euh, dans un premier temps, nous prendrons la parole pendant environ une trentaine de minutes. Euh, pour vous expliquer en quoi consistera euh, la VAE, ce qu'est la VAE. Nous vous présenterons également les, les diplômes euh, qui sont dispensés et accessibles à la VAE au sein de l'Université catholique de Lyon. Puis, euh, nous aborderons la, les grandes lignes, hein, les grandes étapes euh, de la VAE euh, avec un, un zoom en particulier sur les spécificités de l'Université catholique et notamment l'accompagnement. Et enfin, dans un dernier temps, nous aborderons les, les différentes euh, possibilités de financement euh, de la VAE. Dans un second temps, euh, euh, nous, nous discuterons euh, avec vous via, via le chat, donc un, un temps sera réservé à, la, à un échange. Euh, C'est Claire Promonet, notre collègue qui est, qui est parmi nous, chargée de communication, qui va réceptionner euh, vos questions. Euh, que vous pouvez euh, dès à présent poser sur le chat et, on, et donc il y aura une trentaine de minutes également euh, euh, réservées euh, à vos questions. Euh, Peut-être euh, Caroline, pour commencer, tu pourrais nous, nous présenter ce qu'est la VAE, en quoi consiste-t-elle Oui, en effet, en fait, la, la VAE, donc la validation des acquis euh, par les expériences, c'est un droit individuel. Euh, c'est une démarche qui permet l'obtention d'une certification ou d'un diplôme en valorisant son expérience professionnelle et assimilé professionnels, euh, et donc sans suivre la formation. Ça, c'est le concept de base de la VAE. Euh, on peut parler de validation totale ou partielle d'un diplôme, selon que votre expérience couvre en fait l'intégralité des champs du diplôme, ou seulement une partie. Euh, il faut que vous sachiez aussi qu'il euh, y a une condition à remplir, c'est qu'il faut avoir minimum un an d'expérience dans le domaine visé à, à, à démontrer. Donc ça, c'est la condition pour que votre dossier soit recevable et pour qu'ensuite, vous puissiez vous engager dans une démarche VAE. Euh, pour vous donner une petite idée, en 2019, il y a plus de 9000 personnes qui ont obtenu une VAE totale ou partielle, dont 3600 dans les universités. Euh, et parmi, euh, parmi ces euh, plus de 9000 personnes, euh, il y en a environ 75% qui valident totalement leur VAE. Ça, c'est une donnée intéressante. Euh, juste pour vous dire ce qu'on a repéré de pourquoi on s'engage dans la VAE, pourquoi vous, vous, pouvez vous engager dans une VAE. Euh, en général, les candidats parlent de la, évidemment de la sécurisation de leur, de leur employabilité, puisque en cas de retour sur le marché de l'emploi, chose qui peut se présenter euh, tout le temps dans la vie, et peut-être particulièrement ces temps-ci, euh, ça vous permet de retourner sur le marché de l'emploi avec le niveau du diplôme qui correspond à votre expérience, qui correspond à votre niveau réel en réalité. Ça peut permettre aussi une mobilité interne ou le passage d'un concours, puisque souvent, euh, ces mobilités ou ces concours sont soumis à un niveau minimum de diplôme qui, parfois, n'est pas atteint euh, en formation initiale. Et enfin, évidemment, euh, il y a des choses beaucoup moins, euh, enfin, beaucoup plus personnelles, entre guillemets, mais ça permet d'obtenir une, une reconnaissance pour soi de son diplôme, de son, de son niveau académique, et qui permet de se sentir plus à l'aise, euh, peut-être, avec euh, son employeur, avec ses pairs, avec ses clients. Euh, voilà, Et ça c'est des raisons qui sont généralement invoquées par les candidats. Ce qu'on peut ajouter, Caroline, c'est que le, le fait de valider un diplôme euh, via justement par la voie de la VAE, euh, permet d'obtenir un diplôme qui est euh, le même diplôme que si on avait suivi euh, finalement les cours. Hein. Ce n'est pas une sorte de diplôme au, au rabais, c'est bien le même diplôme qui est validé. C'est exactement le même diplôme. Ce qui diffère, c'est qu'un étudiant va l'obtenir en suivant une formation, et un professionnel qui s'engage dans une démarche VAE va l'obtenir en valorisant ses expériences professionnelles et en en extrayant euh, les compétences qui sont relatives au diplôme. Euh, Peut-être, alors, je vais essayer de remettre la présentation pour que Julie puisse vous parler des, des diplômes qui sont accessibles en VAE à l'UCLI chez nous. Alors, euh, d'une manière générale euh, et globale, il existe différents types de diplômes qui sont accessibles par la voie de la VAE. Euh, les plus connus, sans doute, euh, sont des diplômes qui sont euh, plutôt euh, généralistes, qui sont des diplômes euh, nationaux, comme par exemple les BTS, les licences, les masters, etc. Et puis il existe d'autres types de diplômes plus euh, spécialisés, euh, euh, qui sont dédiés à un métier euh, en particulier. Et donc ces diplômes sont de deux ordres. Le premier, euh, qu'on peut nommer des diplômes d'État, des DE, qui sont proposés par les ministères, par exemple le ministère de la Santé ou de l'Agriculture, euh, et puis d'autres types de diplômes qu'on appelle des titres à finalité professionnelle. Alors ces derniers diplômes sont inscrits dans un répertoire qui recense l'ensemble des titres professionnels, qui s'appelle le Répertoire national des certifications professionnelles, ce qui parfois... Euh, euh, euh, parfois permet de présenter euh, les diplômes sous la forme, sous l'appellation titre RNCP. Donc ça reprend effectivement ce répertoire euh, national. Ces diplômes sont, sont des diplômes certifiés et qui ont, comme leur nom l'indique, une vocation à certifier des compétences d'ordre professionnel, donc qui concernent un métier en particulier. Au sein de l'Université euh, catholique, euh, nous avons une quinzaine de diplômes qui sont euh, accessibles par la voie de la VAE, euh, délivrés par... Euh, nos écoles, euh, instituts ou euh, facultés. Euh, certains de ces diplômes sont euh, délivrés en partenariat avec euh, des écoles et euh, des universités euh, lyonnaises. Alors, au sein de l'UCLI, il y a six, comme vous pouvez le voir, il y a six grands champs couverts hein, par, par notre diplôme accessible euh, à la VAE. Euh, le premier champ, c'est le, le management, avec deux diplômes. Un master qui est délivré par l'ESCAES, donc l'ESCAES, c'est euh, l'école de la sécurité, de la qualité et de l'environnement. Donc un master qui porte sur le management de la qualité, la sécurité de l'environnement. Ensuite, un, un, un programme exécutif qui est délivré cette fois-ci par l'ESDES. Donc là, ce diplôme de management porte plutôt sur la stratégie d'entreprise. Ces deux diplômes sont de niveau 7. Alors peut-être que niveau 7, ça ne vous parle pas. Ça correspond à un bac plus 5. Euh, ensuite, euh, autre champ couvert, la, la communication, donc deux diplômes délivrés par euh, l'ESTRI, euh, notre école de traduction et euh, de relations internationales, un qui porte précisément sur la traduction et un autre qui porte sur euh, toutes les personnes qui sont chargées de projets euh, dans l'événementiel et le management interculturel, la communication, l'événementiel, etc. Et donc pareil, ces deux diplômes sont de niveau 7, c'est-à-dire de bac plus 5. Euh, la faculté de droit délivre également euh, deux diplômes accessibles à la VAE. Euh, L'un portant, donc un master portant euh, en particulier sur euh, les droits de l'enfant et les personnes vulnérables. Et puis l'autre plutôt euh, sur le numérique, puisqu'il s'agit d'un DU, un diplôme universitaire, euh, qui porte sur le métier de DPO euh, en français, le juriste digital. Euh, un pôle sciences également, avec euh, euh, quatre ou cinq diplômes délivrés par... Euh, le STBB, donc notre école de biologie et biotechnologie, euh, avec des diplômes de niveau 6, donc de niveau bac plus 3, ou de niveau 7, de niveau euh, bac plus 5, donc à la fois portant sur les métiers d'assistant ingénieur en biotechnologie, biologie et biochimie, ou alors plutôt euh, un grade euh, supérieur, c'est-à-dire des postes de management, soit en biobanque ou en biotechnologie. Et puis deux autres diplômes euh, délivrés euh, cette fois-ci par euh, l'ESCEZ. Euh, un diplôme de niveau bac plus +5, euh, de niveau 5 pardon, donc qui correspond à un niveau bac plus +2 euh, concernant les chargés de mission euh, qualité sécurité. Et puis ensuite un, un bachelor spécialisé dans le numérique qui correspond à un niveau bac euh, niveau 6, niveau bac plus +3 pardon. Pour terminer, deux, deux grands autres domaines, euh, la théologie avec euh, un titre de niveau 5, donc de Bac plus 2, euh, qui correspond au métier de chargé de mission pastorale. Et enfin, dans le domaine social et, et éducatif, euh, deux diplômes sont euh, proposés à l'UCLI. Euh, L'un qui est un diplôme d'État euh, qui porte sur le métier de médiateur familial, et l'autre qui porte sur l'éducation, on appelle, on appelle celui-ci le master MEF, euh, donc de niveau 7, et euh, qui est dédiée aux métiers de l'enseignement et d'éducation et de la formation de premier degré et de second degré. Euh, Caroline, <rire> est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu euh, en quoi consiste la démarche Alors, la VAE euh, s'organise en trois étapes. Euh, d'abord, euh, d'abord, vous avez à, à remplir un livret 1. Euh, donc, ce qu'on appelle le livret 1, c'est tout un ensemble de documents euh, administratifs qui viennent apporter la preuve que, euh, entre autres, vous avez cette année d'expérience euh, professionnelle dans le diplôme visé. Il y a une, en effet, il y a une première validation. Euh administrative et pédagogique qui permet de vérifier que vous avez suffisamment d'expérience pour prétendre obtenir le diplôme. On appelle cette étape la recevabilité. Est-ce que votre dossier sera recevable pour qu'ensuite vous puissiez poursuivre votre démarche Il y a un dossier 2. On appelle ça le dossier 2, c'est notre notre jargon d'accompagnante VAE, mais c'est en fait c'est le dossier. Euh, c'est le cœur du sujet de la VAE, c'est le rapport écrit qui vous permet de euh, valoriser ces expériences professionnelles, de les expliciter et de faire le lien entre ces expériences que vous allez, euh, que vous allez décrire et analyser et ce qu'on appelle le référentiel de compétences, c'est-à-dire euh, les compétences visées par le diplôme que vous souhaitez acquérir. Euh, et c'est ce dossier qui est, qui est, qui est plutôt conséquent, euh, qui, euh, qui permet au jury, on va en parler, de pouvoir entre autres établir si en réalité vos expériences euh, permettent d'apporter des preuves suffisantes de l'acquisition des compétences. Donc en effet, finalement, il y a trois grandes étapes et ça, ces étapes sont, sont valables pour toutes les démarches VAE, hein, puisque la VAE, comme l'a dit tout à l'heure Caroline, c'est un droit individuel qui est inscrit dans le Code du travail, donc c'est un dispositif qui est, qui est cadré, réglementé. Donc ces trois étapes sont valables dans tous les organismes et, et délivrés par, qui délivrent des, des diplômes accessibles à la VAE. Euh, Finalement, s'engager dans cette, dans cette démarche, euh, ce n'est pas quelque chose de neutre, vous l'avez compris, il y, a donc, il y a trois étapes qui, qui s'étalent dans le temps. Euh, en moyenne, une VAE, c'est-à-dire euh, dès lors qu'on a décidé de s'engager dans un projet de VAE, c'est-à-dire commencer à recueillir des preuves et à constituer le premier dossier de recevabilité mmh. jusqu'à, in fine, la présentation devant, euh, devant le jury, euh, de, de votre dossier de validation hein, c'est à dire de la preuve euh, que vous avez développé les compétences euh, en vue de l'obtention euh, du diplôme en moyenne on estime que euh, ça prend euh, 16 mois donc, euh, entre un an et euh, un an et demi alors évidemment c'est une moyenne euh, finalement c'est peu révélateur puisque chaque candidat a, a, des, a une situation particulière euh, a du temps disponible ou pas euh, par exemple, il faut savoir que pareil, en moyenne, 9 candidats sur 10 qui se présentent à une VAE et qui s'engagent dans une démarche euh, sont des personnes qui, euh, qui sont en activité euh, professionnelle. Donc combiner à la fois activité professionnelle et euh, toute la démarche VAE, notamment la rédaction euh, de, de ce dossier de validation, prend un, un certain temps en respectant effectivement les étapes de, de, de recevabilité, etc. Sans compter euh, les éventuels enfants à la maison, les éventuels contextes personnels, euh, je sais pas, d'aides de proches, euh, par exemple, dans, en, en, qui sont en, en mauvaise santé. Enfin, il y a tout un contexte personnel qui fait évidemment que le temps et le temps de cerveau est plus ou moins disponible. Euh... Nous sommes toutes les deux avec Caroline dans le cadre de nos missions des, des accompagnatrices hein, à, à la rédaction, on en parlera après, à la rédaction de ce dossier. Nous accompagnons les candidats de l'UCLI dans, dans la démarche, dans le dispositif d'une manière générale. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que, en ce moment en particulier, euh, les personnes nous, nous confient que c'est plutôt une période propice à, à cette démarche-là, à la fois parce que bah, les conditions sanitaires et, et le fait d'avoir un couvre-feu permet euh, euh, finalement d'avoir du temps plus davantage disponible. Euh, la, la possibilité de télétravailler également est, est un atout euh, avec l'équipement euh, euh, qui le permet, en effet. Et puis euh, peut-être aussi ce, qu ce que l'on constate, c'est que l'État euh, euh, soutient en ce moment, dans ce contexte aussi de, de crise économique, soutient euh, la formation professionnelle d'une du manière générale et en particulier le, le dispositif, euh, les dispositifs VAE. Bon. Euh, donc vous l'avez compris, hein, la, c'est une, euh, une démarche qui n'est pas neutre en, en termes de temps, euh, en termes d'engagement, c'est aussi euh, une, une démarche qui n'est pas neutre en, en termes d'implication personnelle puisque dans le dans la, dans la rédaction du dossier, vous allez devoir démontrer comment vous avez euh, développé des compétences euh, et vous allez devoir démontrer cela au jury. Euh, ce qui signifie que euh, vous allez devoir prendre du recul par rapport aux compétences. On sait euh, euh, souvent qu'on qu est, euh, en tant que professionnel, euh, apte facilement à, à décrire euh, quelles sont les tâches qui nous sont confiées euh, au quotidien. Euh, pour autant, euh, faire ce pas de côté et s'observer euh, en action et voir comment on a évolué en tant que professionnel dans notre parcours hein, du début à la fin, ça c'est une étape qui est, euh, qui est un petit peu plus délicate et, euh, et ça demande du temps de réflexion, euh, un temps d'introspection, un temps de, de regard, de prise de recul, une prise de conscience. Euh, c'est aussi pour ça que finalement la, la VAE est assez longue euh, C'est parce qu'il y a un temps de, de réflexion, tout simplement, qui est nécessaire. Mmh. Finalement, les candidats qui s'engagent dans la VAE euh, parlent souvent de ce bénéfice-là. Mmh. Euh, évidemment, les, les, les premiers objectifs quand on se lance dans une démarche VAE sont euh, l'obtention d'un diplôme pour euh, la reconnaissance, euh, notamment professionnelle, et, et pourquoi pas euh, améliorer son employabilité, mais euh, très souvent, in fine, enfin, a posteriori, plutôt les candidats euh, prennent conscience de tous les apports que la VAE a pu, euh, a pu les, les... leur apporter, euh, c'est-à-dire euh, une prise de conscience, un regard global sur leur parcours professionnel, euh, etc. Et finalement, euh, savoir... Euh, enfin, savoir retracer son parcours professionnel et savoir, savoir parler de soi, de soi, de son soi professionnel, c'est une vraie valeur ajoutée quand on est amené à passer des entretiens d'embauche, ce qu'on est tous amenés à faire de toute façon de manière récurrente dans nos vies. Euh, ça donne beaucoup de confiance de se dire « Voilà, j'ai fait le tri, je me suis posé j'ai tout hiérarchisé, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'en retire, je sais euh, comment je peux le projeter dans mon futur, ma future vie professionnelle. » Et ça, c'est un réel bénéfice pour la suite donc voilà, on a coutume de dire qu'effectivement, on obtient un diplôme en VAE, mais on obtient en fait plus que ça. On obtient de la confiance en soi, on obtient euh, une vraie assise professionnelle, on obtient une préparation à ces futurs entretiens d'embauche. Euh, donc c'est est tout ça qui est, qui est engagé. C'est pour ça qu'on parle d'engagement dans cette démarche-là, euh, parce qu'il y a aussi euh, un investissement et donc un retour sur investissement pour tous ceux qui s'y engagent. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, du coup parler de l'accompagnement Oui, plus précisément. Euh, donc, vous l'avez compris, sur le schéma, ça vous a été présenté, il y a trois étapes, recevabilité, dossier de validation et jury. L'écriture de ce dossier de validation, euh, et il y a un accompagnement qui est proposé euh, dans, dans plein de structures et à l'UCLI aussi. Un accompagnement qui est donc réalisé par, euh, entre autres, Julie ou moi euh, aujourd'hui à l'UCLI. Euh, euh, pour aider à l'écriture de ce dossier, qui représente en général un, un, un, entre 50 et 150 pages, donc une centaine de pages. Euh, donc c'est quelque chose de conséquent, et comme vient de vous le dire Julie, c'est euh, en termes de, de capacité à savoir euh, parler de soi et euh, analyser un petit peu ce qu'on a vécu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire seul. Donc ce qu'on propose à l'UCLI, c'est euh, un accompagnement qui, qui, euh, qui dure une vingtaine d'heures, étalé sur, euh, sur cette année, on va dire, de, de démarche VAE, c'est 6 à 12 mois de production de ce, de ce dossier de validation. Euh, un, ces, 20, ces 20 heures d'accompagnement, elles sont réparties entre des entretiens d'exploration, d'explicitation, c'est-à-dire des entretiens entre un accompagnant et le candidat pour pouvoir euh, parler de différentes choses et notamment parler de son expérience professionnelle et l'analyser. Je vais en dire quelques mois après. On propose aussi de faire des retours par email et téléphone, des productions intermédiaires que les candidats peuvent nous envoyer. C'est-à-dire vous commencez à travailler sur votre dossier de validation, euh, vous nous envoyez une version, on vous en fait un retour commenté et ça vous permet aussi d'améliorer de, euh, de, de, le travail. Il y a deux enjeux majeurs en fait sur la production de ce dossier de validation, c'est d'abord qu'il soit bon, qu'il qu puisse être amélioré euh, de manière euh, régulière pour atteindre les attendus d'un dossier de validation, euh, et aussi de conserver la motivation, parce qu'en fait on parle d'un dossier qui s'écrit sur un an, et concrètement, c'est plutôt aidant d'avoir euh, euh, quelqu'un qui, à qui on peut reporter régulièrement et qui peut faire des retours réguliers sur la production pour rester motivé et engagé dans la démarche. Euh, c'est un accompagnement qu'on propose de manière individualisée. Évidemment, euh, votre expérience en tant que candidat VAE euh, et votre euh, vie, professionnel et, et vie, parce qu'en fait on n'est pas qu'un professionnel dans la vie, on est aussi quelqu'un hein, c'est relativement connecté euh, c'est singulier, donc cette approche individualisée euh, elle dépend de vos besoins, elle dépend de votre état, elle dépend de votre contexte de travail, de votre contexte euh, personnel et ça c'est très important on, fait, on prend vraiment en compte tous ces aspects là pour vous proposer quelque chose qui correspond à votre besoin pour le, de la production du dossier Ce qu'on peut peut-être mmh. rajouter à Caroline c'est que en effet, le, le fait de démontrer ses compétences pour valider un diplôme repose en partie sur les, les compétences professionnelles et sur le parcours et l'expérience professionnelle, mais pas seulement. Oui. Euh, et c'est aussi pour ça que l'accompagnement est singulier et unique, finalement, pour chaque candidat, puisque les expériences dites extra-professionnelles, euh, je ne sais pas, par exemple, le fait de, de travailler dans une association, ou en tout cas pas de travailler, mais de participer en tant que bénévole à, à une association, et donc... Euh, d'être trésorier ou d'être euh, secrétaire ouais. ou, euh, ou le fait d'être engagé dans une association sportive ou, euh, ou autre, euh, toutes les missions euh, euh, ou toutes les, les activités extra-professionnelles qu'on peut, qu peut euh, connaître euh, peuvent être valorisées aussi dans ce ouais. dossier et peuvent servir de, de preuve, de démonstration de l'acquisition des compétences en lien évidemment avec le diplôme visé. Ouais. C'est ce que j'appelais tout à l'heure quand je vous ai présenté la démarche d'expérience de, euh, assimilée professionnelle, c'est-à-dire là où vous allez extraire de la compétence, de l'expérience que vous allez pouvoir euh, valoriser au bénéfice de votre projet professionnel, mais qui dans votre vie est déconnectée de votre vie professionnelle. Euh, ce qu'on peut dire aussi de l'accompagnement, c'est qu'on on, l'aborde dans une approche de conseil, c'est-à-dire que le début de l'accompagnement se fait par un entretien conseil en amont en fait, sur la faisabilité de votre, de votre démarche euh, et se termine après le jury sur des préconisations de euh, quest ce que vous pouvez faire de, de la décision du jury. Peut-être que tu veux en dire deux mots, Julie, oui. de ces entretiens euh, Effectivement, euh, l'une des spécificités, c'est qu'on prend le temps au sein du service formation professionnelle et en collaboration avec les écoles, les instituts et, et les facultés, euh, de vous accueillir lors d'un entretien euh, qui permet de, de vérifier euh, la, la validation, la pertinence de, de votre projet, avant même de vous engager, avant même de commencer... Euh, euh, ce premier dossier de recevabilité pour vérifier la, la faisabilité de votre projet. Donc effectivement, pendant une heure, on, on discute à la fois sur la pertinence du diplôme euh, visé. Est-ce que c'est bien celui-ci Est-ce qu'il correspond bien à vos attentes Est-ce qu'il correspond déjà un petit peu à vos expériences aussi euh... Et puis aussi, comment vous vous projetez dans la démarche hein, en termes de conditions de réussite Est-ce que c'est le bon moment pour vous euh, Ou, ou est-ce qu'il faut reporter Est-ce que finalement la VAE correspond véritablement à votre projet ou pas Donc ça, c'est en amont. Euh, et puis ensuite, euh, une fois que le, le jury euh, euh, s'est déroulé euh, et quelle que soit finalement euh, sa décision, euh, que ce soit une validation euh, partielle ou, ou totale, euh, ou en tout cas on reçoit le candidat dans un entretien euh, bilan, finalement, de l'ensemble de la démarche, et notamment pour les candidats qui auront eu une validation euh, partielle, euh, c'est le moment euh, sur lequel on s'appuie pour construire la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que si euh, un candidat euh, obtient la validation de certaines compétences, puisque ça veut dire ça, une validation partielle, hein, c'est certaines compétences qui sont validées, mais pas l'ensemble du diplôme, euh, ce candidat a cinq ans pour ensuite euh, pouvoir obtenir le reste des compétences et démontrer euh, au, au jury euh, que finalement, il a acquis ses compétences. Donc sur ces cinq ans, il y a plusieurs possibilités hein, qu'on peut envisager. Ça peut être la reprise d'études, mmh. euh, ça peut être euh, améliorer son expérience professionnelle par un stage, par exemple. Euh, ça peut être euh, la rédaction euh, d'un Complément du, du, du dossier de validation, ça peut être un, un mémoire, enfin il y, a plusieurs, il y a plusieurs possibilités, et effectivement ce, ce projet, la suite de la démarche VAE est à écrire avec le candidat en fonction de ses besoins, ses attentes, mmh. euh, et c'est encore une fois ses conditions de réussite accessibles. Et on base cet accompagnement sur en fait un accompagnement méthodologique. Ça veut dire que nous, notre travail, c'est de vous accompagner à euh, euh, écrire un, un dossier et vous préparer pour un entretien qui correspond aux attentes du dossier VAE. Donc on ne se substitue pas évidemment à, au jury. Euh, on ne sait pas, en fait, comme vous, pendant l'écriture de ce dossier, si euh, l'issue du jury sera positive. En revanche, on, on fait en sorte que euh, vous puissiez... Euh, démontrer tout ce que vous avez besoin de démontrer, c'est-à-dire que vous ne passiez pas à côté des attentes finalement du dossier de validation. Et ça, c'est un, un accompagnement méthodologique euh, et on, on couple ça avec un accompagnement d'expertise métier. Je pense en ce moment, on est en train de suivre, des, Julie et moi, des, des candidats en sciences. Euh, donc nous, nos métiers, c'est la formation professionnelle. Donc là, on accompagne clairement les candidats dans justement, je vais vous expliquer un petit peu comment, euh, dans, dans la production. Euh, par contre, pour être certain que toutes les toutes les, les connaissances et les disciplines scientifiques sont euh, euh, connues, là on s'associe à un expert métier qui peut nous dire si en effet dans le contenu de la production écrite il et, et y a bien ces éléments euh, scientifiques qui sont, qui sont présents dans le référentiel. Donc ça voilà, on, on couple un accompagnement méthodologique avec une expertise métier de sorte que l'accompagnement soit complet pour le candidat. Euh, je, il, faut, il faut vous dire que la VAE c'est un, un, un peu une grande aventure euh, qui dure cette année, année et demie, où, euh, vous l'imaginez bien à partir du moment où vous revivez votre histoire professionnelle, elle est d'abord souvent connectée à votre histoire personnelle, euh, ensuite elle n'est pas forcément euh, toute heureuse votre histoire professionnelle, donc euh, ça peut un peu secouer. Euh, c'est une introspection personnelle qui, euh, qui est vraiment engageante pour le candidat. Et euh, on le voit, euh, ça, ça peut bousculer un petit peu. En ça, c'est intéressant d'être accompagné, pareil, pour ne pas perdre le fil de ce qu'on a à dire. Euh, et on est donc dans cette posture de, de, de réflexivité pour pouvoir analyser ses expériences professionnelles. Et on fait plus que ça, enfin vous faites plus que ça. Vous analysez votre expérience professionnelle et vous faites l'expérience d'analyser votre expérience professionnelle. Donc c'est ça qui... Euh, on se dit et on, et on nous dit qu'il est aidant de, de pouvoir être accompagné parce que cette fonction cognitive de réflexivité, en fait, elle, elle, elle, elle suppose l'échange. Elle se fait dans l'échange et dans, et dans le fait de dire Ah, bah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est ce qu'on entend, nous, je vous le dis, parce que c'est ce qu'on entend en tant qu'accompagnant. Et nous, notre rôle, c'est d'aider les candidats à la formalisation, à l'explicitation. Donc, vous êtes l'expert de votre profession, de votre euh, histoire professionnelle euh, et nous on vous aide à exprimer, formaliser les choses et vous restez bien sûr expert de, de, de, de votre champ d'expertise euh, c'est en ça que, que l'accompagnement voilà, que est bénéfique et les retours qu'on a c'est voilà, plutôt de s'apercevoir que pour une expérience professionnelle qu'on imagine être euh, une simple expérience professionnelle, il y a une profondeur de, de compétences acquises de vécu euh, euh, de vécu euh, parfois euh, affectif, mais qui a un lien toujours avec euh, sa vie professionnelle euh, qui, qui est beaucoup plus large que ce qu'on imaginait au départ. Et c'est ça qui va enrichir en fait, le dossier et qui va donner euh, la profondeur que le jury attend pour pouvoir voir quel professionnel vous êtes et donc, euh, et donc définir si vous avez les compétences pour, pour euh, prétendre au diplôme. Ce qu'on n'a pas c'est que l'accompagnement euh, n'est pas obligatoire euh, est dans clair, la démarche. Ce qui est, ce qui est obligatoire, c'est la rédaction d'un hum. dossier de validation. Mais, mais vous l'avez compris par notre démonstration, euh, on conseille fortement aux candidats d'être accompagnés. Euh, parce que ça correspond aux, aux attentes du jury. Euh, ce que Caroline expliquait, euh, le fait de faire une double expérience, c'est-à-dire euh, à la fois d'expliciter les compétences acquises, etc. et de faire l'expérience de euh, la prise de recul et de l'analyse de ces expériences euh, sur des diplômes. Euh, présentés euh, à l'université, euh, c'est-à-dire des, des diplômes euh, supérieurs, les jurés ont, ont des attentes par rapport à ce degré d'analyse, cette capacité ouais. d'analyse, de recul sur soi, etc. Et, et, et en effet, comme disait Caroline, c'est euh, pour ça que les, les candidats avec lesquels euh, on accompagne nous sollicitent, euh, parce qu'ils euh, ils attendent de nous cet apport méthodologique pour les aider à prendre ce recul qui fait partie des attentes euh, du jury. On va terminer notre, euh, notre présentation par euh, vous parler un petit peu du nerf de la guerre, euh, c'est-à-dire le financement de la VAE. Euh, on vous propose euh, de visualiser du coup cette, cette euh, diapo. Euh, vous pouvez voir que euh, enfin, la chose majeure qu'il faut que vous puissiez retenir de tout ça, c'est que le financement de votre projet de VAE euh, dépend de votre situation et de votre statut. Et euh, selon la nature de ce statut, vous allez avoir accès à euh, différents dispositifs de financement et euh, vous allez euh, devoir vous retourner vers, vers différents interlocuteurs. Vous avez, euh, vous avez à gauche dans le bandeau euh, euh, le, détail, voilà, le détail des coûts de la VAE, donc euh, y a, y a, le coût est découpé en plusieurs choses, les frais de recevabilité, les droits d'inscription, les frais d'accompagnement, on vient d'en parler, les frais de jury, les frais annexes éventuellement les frais occasionnés par des formations obligatoires ou complémentaires, c'est encore autre chose. Euh, donc ça à retenir peut-être euh, les frais euh, imposés dans la démarche, oui. donc euh, la recevabilité, euh, les frais d'inscription euh, au diplôme et euh, les frais de Oui, tout à fait. Alors après, euh, libre au candidat de, de choisir d'être accompagné, euh, ce qui engendrera effectivement un coût, et puis bah, les frais annexes occasionnés pour la suite, Là, ce n'est pas le, le premier lot de la démarche. Ouais. Alors, on va peut-être vous présenter, enfin, vous, vous faire un peu, une, une mini-étude de cas. Oui, bah, euh, Par alors, exemple, Julie euh, Imaginons que je suis salariée et que je travaille donc, dans une entreprise privée. D'accord. Je suis une personne active et je souhaite m'engager dans une démarche. Comment je peux financer ma VAE? La première question qu'il faut que vous, vous posiez, que tu te poses, euh, c'est euh, est ce que c'est un projet de VAE qui est partagé avec mon employeur, c'est-à-dire est ce que derrière ce projet de VAE, il y a un souhait de promotion interne qui peut être partagé avec son employeur ou c'est juste pour soi de se dire là je suis en train de, de, de, de penser à une démarche VAE pour moi. Alors en effet, euh, j'en ai, ai discuté avec mon employeur et euh, mon employeur trouve que c'est une bonne chose et est prêt à m'accompagner dans cette dans cette démarche. Donc là, par exemple, en, en, en validant le fait que euh, l'employeur de Julie soit prêt à, enfin, fait partie en fait de ce projet de VAE, on peut s'imaginer, comme tu viens de le dire, qu'il est prêt aussi à s'engager financièrement et donc on peut penser un, un, un, du, du cofinancement. Euh, pour ce projet de VAE, en tant qu'individu salarié, vous avez, euh, vous avez, vous détenez un compte CPF, normalement, un compte personnel de formation. Euh, sachez que euh, euh, la démarche VAE est euh, éligible au, au, au fonds CPF et donc on peut tout à fait imaginer, on pourrait imaginer pour le cas de Julie, de dire, bah, on fait un montage financier avec une contribution de l'individu via son CPF mmh. et un abondement de l'entreprise. Euh, pour pouvoir euh, finalement régler le reste à charge qui resterait euh, une fois que les fonds CPF sont, euh, sont pris en compte. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que je peux payer une partie ouais. via mon CPF, oui. et abondement, ça veut dire que mon employeur peut aussi payer une partie Exactement. Et comme ça... Euh, en fait, l'engagement le, le, de l'employeur et de l'individu se traduisent dans l'engagement mmh. financier. Et en fait, il y a une sorte de euh, distribution euh, de, de la responsabilité, euh, et, enfin de l'engagement plutôt, et, et, des, et de, et de l'aspect financier sur le projet de VAE. Pour le cas, par exemple, de Julie, euh, qui nous parlait de son cas de salarié du privé. Alors, autre cas, mmh. imaginons cette fois-ci que, euh, -ce que je suis demandeuse d'emploi. Alors, est-ce que je peux avoir euh, des aides pour euh, financer ma VAE Est-ce que je peux me lancer dans une démarche VAE Déjà, euh, la première chose à se dire, c'est que quand on est euh, demandeur d'emploi, euh, on va s'imaginer, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais je, je fais un petit raccourci, mais on, on, on peut dire que c'est souvent le cas, qu'on dispose de plus de temps euh, que quand on est actif. Euh, et on peut se dire aussi qu'on est projeté dans, un, dans une actualité où on, on se projette sur son futur euh, projet professionnel. Et donc, on est déjà dans une, dans une démarche un petit peu de... Propice. De... Euh, Exactement, propice de... à la VAE. Et donc, toujours pareil, vous pouvez mobiliser votre CPF parce que, parce que vous allez ouais, vous engager individuellement dans cette, dans cette démarche-là. Mais par contre, dès que vous êtes demandeur d'emploi, pour tous vos projets de formation et ou de VAE, euh, il faut absolument aller directement voir votre conseiller pour l'emploi. C'est votre interlocuteur qui doit faire le relais avec toutes les aides qui vous sont disponibles en l'occurrence en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une possibilité pour les demandeurs d'emploi de bénéficier d'un forfait de 1 200 euros mmh. euh, qui contribue en fait euh, aux, aux finances de votre projet de VAE. Très bien. Il y a d'autres cas, vous pouvez le voir sur la, ouais. sur la slide qui, qui est présentée, vous avez toujours la possibilité de vous financer vous-même votre VAE sans CPF, euh, vous avez d'autres dispositifs qui sont spécifiques à um, des projets particuliers, par exemple sur de la reconversion, et puis vous avez des statuts particuliers de non salariés d'agents de la fonction publique, où là c'est ce relatif à des dispositifs euh, euh, en moins largement utilisés parce que, parce que ce sont des, des, des statuts moins largement euh, représentés. Merci. Mais voilà, c'est aussi une possibilité et sachez que comme l'a dit Julie, c'est quand même un dispositif qui est largement bien soutenu par l'État. Voilà. Euh, sachez juste pour finir que en fait euh, ce, ce petit jeu -là auquel on vient de, se, de jouer avec Julie c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement avec les candidats, en réalité le montage financier d'une démarche VAE ça peut faire partie de l'accompagnement la, en fait, qu'on propose et qu'on vous met à disposition euh, je, je, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui c'est à dire euh, vous rappeler ce que c'est que la démarche VAE euh, vous, vous présenter les diplômes qui sont accessibles à l'UCLI euh, les spécificités de la, de la démarche euh, à l'UCLI Exactement. L'accompagnement qu'on propose, euh, et, et on va dire ses bénéfices, et c'est plus en tout cas ce que, ce que nous renvoient les candidats qu'on accompagne, qu accompagne. Et puis vous présentez quelques, quelques éléments déjà de, des financements possibles pour vos projets de, de VAE euh, vous avez nos noms et euh, notre adresse email commune, c'est une adresse euh, générale qu'on consulte toutes les deux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, des projets que vous voulez nous adresser, à nous contacter. Euh, on vous a mis aussi sur, euh, sur cette euh, diapositive, on évidemment le site de l'UCLI, ucli.fr, euh, ucli ucli.fr slash ucliexpert. Ucliexpert, c'est là où vous allez retrouver en fait, toutes les propositions qui sont faites pour les professionnels à l'UCLI les événements, les conférences, les formations, évidemment, euh, et tout ce qui peut concerner euh, aussi les propositions qu'on fait directement aux entreprises. En tout cas, pour vous, professionnels, euh, c'est là que vous trouverez tous les, euh, tous, les, tous les éléments dont vous avez besoin, y compris des articles et des conseils sur votre projet. Et puis, vous l'avez sans doute vu, quand vous vous êtes inscrit, il y a possibilité de pouvoir réserver un créneau d'entretien avec l'une d'entre nous la semaine prochaine, euh, en, en, en vous inscrivant sur un Doodle. Alors, vous pouvez le faire, en fait, euh, directement sur le Doodle, ou nous adresser un mail, et puis euh, pour voilà, le faire euh, ouais. ultérieurement, c'est aussi possible. Et vous avez aussi mis à disposition le guide des formations UCLI pour les professionnels, euh, qui est euh, dans l'espace jpo-lion.ucli.fr, et euh, sur lequel vous pouvez retrouver euh, toutes les formations professionnelles exemple, de UCLI, de... euh, celles qui sont accessibles en VAE, et celles qui ne le sont et pas. Et d'autres. Et d'autres. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on voulait vous dire euh, pour aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer, euh, Claire, à quelques questions pour finir euh, cette, euh, cette entrevue avec vous. Alors, euh, Marion nous demande combien coûte la VAE? Alors sur les frais, euh, sur les frais dont on a parlé, c'est-à-dire les, les coûts qui sont. Euh, découpé par étapes ouais, ouais. étape et qui ouais. sont euh, obligatoires, on va dire. Oui. Il y a les frais de recevabilité qui sont en général de l'ordre euh, d'une centaine d'euros, si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait, ça, ça dépend du, du diplôme euh, et de l'école ou de la faculté avec laquelle euh, vous allez travailler. Mmh. Euh, donc là, on va vous présenter des moyennes. Après, euh, dans le détail, vous pouvez nous contacter, on, on vous les apportera. Donc oui, la recevabilité effectivement, euh, c'est une centaine d'euros euh, en moyenne. Euh, ensuite, il y a l'accompagnement. Euh, Alors, on en parle, même si l'accompagnement est facultatif, ouais. qui pareil, en moyenne, correspond à environ 1 500 euros. Et puis ensuite, il y a les frais de, les frais de jury. Alors les frais d'urée, on va dire en moyenne 1000 euros selon, selon les, les degrés de diplôme en fait, hein, le niveau du diplôme. Euh, voilà. Donc ça, ce sont les, les trois frais euh, globaux. Il y a aussi les frais d'inscription universitaire. Alors c'est pareil, ça dépend euh, du diplôme. Euh, en moyenne, on va dire 150 euros selon ouais. les, les, les niveaux des, des diplômes. Voilà. Vous avez à peu près 150 voilà. euros selon, Voilà. Donc ce qui fait qu'une VAE euh, avec un accompagnement euh, correspond en moyenne entre 2 et 3 000 euros et sans accompagnement euh, entre 1 500 et, et 2 000 euros à peu mmh. près. Voilà. Euh, question de Julien. Quelles sont les chances de réussir Est-ce que l'accompagnement garantit la validation <rire> Bonne question. Eh oui. <rire> l'accompagnement euh, ne garantit pas. Euh, la validation puisque euh, euh, l'accompagnateur est bien euh, distinct et complètement décorrélé de, des membres du jury. Hein. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui euh, évaluent euh, finalement votre dossier et qui le lisent. Mais ce qu'on sait, euh, tout à l'heure on discutait, euh, c'est drôle parce qu'on discutait avec un collègue qui, qui mettait en place les aspects techniques et qui lui-même a suivi une VAE et, et, et qui nous confiait que euh, le jury... Euh, lui a expliqué qu'en fait, c'était tout à fait favorable de se, de se faire accompagner et que ça présageait euh, de la qualité d'un dossier. Bon, alors après, ça dépend des membres du jury, effectivement. Euh, les chances de réussite, euh, finalement, la première chose à regarder, c'est d'observer la concordance entre vos expériences et euh, le, ce qu'on a appelé tout à l'heure le référentiel de compétences, c'est-à-dire que pour chaque diplôme, il y a une sorte de liste euh, des compétences visées, et donc il faut essayer déjà d'emblée de regarder si votre expérience correspond bien avec euh, finalement ce référentiel euh, de compétences. Si à travers votre expérience, vous couvrez un maximum de compétences, alors à ce moment-là, alors oui, a priori, vous êtes plutôt bien parti. Maintenant, la difficulté reste à, à être en capacité de démontrer que vous détenez bien ces compétences. Et, et là, tout l'intérêt de, de, de l'accompagnement, d'arriver à expliciter finalement et de démontrer par des preuves que vous avez bien acquis ces compétences. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, Julia, mais voilà. Alors, question de Céline. « Je n'ai pas l'habitude d'écrire des longs dossiers. J'ai peur de la page blanche. Comment l'accompagnement peut m'aider ?» C'est euh, un, un souci euh, récurrent des, euh, des personnes qui s'engagent dans une démarche VAE. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une centaine de pages. Euh, parfois, euh, sur certains diplômes ou sur certains profils, euh, pas forcément des, on n'est pas forcément dans une, un champ professionnel où les écrits sont fréquents. Et du coup, il y a, y, a, y a comme une... Euh, une espèce d'énorme montagne à gravir et on se dit par quel bout je vais commencer et il faut que j'écrive 100 pages, mon Dieu, 100 pages sur moi en plus, c'est toujours bien sûr très évident. Euh, donc là, c'est la raison pour laquelle en fait euh, la, enfin, la, euh, la façon dont on a pensé l'accompagnement est cadencée euh, tous les mois, mois et demi, deux mois, avec euh, des livrables réguliers pour que justement la, la montagne euh, se gravisse de manière... Euh, euh, par étape mmh, euh, voilà, mmh. et puisse paraître moins haute que prévu et surtout euh, que vous puissiez avoir des retours réguliers sur la, la qualité de votre production alors encore une fois la qualité de votre production c'est pas est-ce que j'écris bien, est-ce que j'écris pas bien c'est est-ce euh, euh, est que ce que j'écris est conforme avec euh, les attentes du dossier est-ce qu'à travers mon écriture euh, le jury va pouvoir euh, euh, se positionner et me dire si je peux avoir ce diplôme ou pas. C'est ça qu'on attend dans ce que j'entends par qualité de l'écrit. Évidemment, si c'est écrit en français, magnifique, merveilleux, littéraire, c'est encore mieux, mais la qualité de la production, elle est vraiment sur l'atteinte des objectifs. Est-ce que, parce que j'écris, le jury va pouvoir voir qui je suis et, euh, et, et savoir si, euh, si je peux avoir mon diplôme en valorisant mes expériences de cette façon, en les décrivant de cette manière donc l'accompagnement, il est fait cadencé, pas à pas, vous ayez des retours réguliers sur votre production, que vous puissiez l'améliorer de plus en plus et que vous puissiez à nouveau, comme je disais tout à l'heure, rester motivé dans votre projet euh, de production parce que ce n'est pas évident de pouvoir euh, écrire tant de pages et tant de pages sur soi. Et concrètement, on, on, on apporte des outils. Hein, oui, hein, bien il, sûr. il existe des méthodes euh, pour oui. justement euh, euh, écrire pas à pas et donc on, on apporte des outils. Euh, qui permettent d'enclencher de, euh, euh, la rédaction, de l'améliorer, etc. Tout à fait. Question de Marine. Est-ce que l'accompagnement prépare aussi à l'entretien euh, En effet, on ne on l'a pas, pas développé tout à l'heure. Euh, il y a une partie de l'accompagnement qui est réservée à la préparation de l'entretien. Euh, puisque finalement, ce qui va permettre d'obtenir votre diplôme, c'est à la fois ce dossier de validation dont on a parlé et en même temps l'entretien avec le jury. Donc, ce, ce, ce sont ces deux éléments qui permettent euh, la validation du diplôme. Et euh, oui, l'accompagnement prépare à l'entretien, à la fois plus précisément en, en anticipant, en listant euh, les questions, avec une, une préparation aussi euh, à l'oral euh, pour travailler... Euh, le langage, euh, les, des éléments de langage, des éléments clés à faire passer, euh, euh, sélectionner les informations importantes, le fait de ne pas répéter euh, euh, précisément ce qu'il y a dans le dossier, ou en tout cas euh, mot à mot ce qu'il y a dans le dossier, et savoir prendre encore une fois un peu de recul pour pourquoi pas présenter d'autres éléments, etc. Donc dans les, dans les choix qui sont toujours ceux du candidat, mais il y a un accompagnement effectivement vers, ouais. la, vers la préparation de, cette, de cet entretien. À nouveau, en fait, ça dépend beaucoup de vos besoins en réalité. Il y a des candidats qui me disent « L'oral, c'est pas mon truc, euh, c'est difficile pour moi. » Et donc là, on se dit « Ok, dans les 20 heures qu'on propose, il faut qu'on mette plus d'heures sur le, de, que donc, ça avait fait. prévu de manière, de manière standard sur l'oral, sur la préparation de l'oral. » Et surtout... Euh, vous verrez quand vous vous engagerez dans une démarche du BAE, je vous le souhaite euh, en tout cas, que votre expérience ne va pas couvrir intégralement tout le référentiel de compétences, sinon ce serait un petit peu trop beau. Et du coup, en gros, votre dossier, il va avoir des points forts et des points faibles. Et ce qu'on va préparer, enfin, quand on parle de préparation aussi à l'entretien, c'est de se dire, on va identifier ces points forts-là et on va bien sûr s'appuyer dessus dans la présentation orale dans l'entretien. Et puis aussi, on va se préparer à euh, répondre, argumenter... Euh, euh, ne pas se sentir euh, agressé par des questions qui concerneraient ces points faibles, qui sont tout à fait légitimes, de type euh, mon niveau d'anglais euh, n'est pas euh, suffisant, de type il euh, euh, y a voilà, quelque chose dans le référentiel que j'ai moins exploré. Et ben là, on va se dire qu'on va préparer le fait, vous allez préparer un argumentaire accompagné par nous qui vous permet de, de, de vous sentir à l'aise euh, le jour J pour recevoir cette question-là et, et y répondre euh, euh, tranquillement. Alors, autre question, qu'est-ce qu'un référentiel de compétences et où est-ce qu'on le trouve C'est moi qui ai répondu <rire> Alors, où est-ce qu'on le trouve, <rire> où qu le trouve <rire> En fait, dans la démarche VAE, lorsque vous allez vous engager, quelle que soit l'école d'ailleurs, ça fait partie des documents qu'on doit vous confier tout de suite euh, tout à l'heure, on, on parlait d'un entretien en amont, hein, avant même de débuter la démarche euh, avec vous. Euh, et pendant cet entretien, on, on regarde ensemble le référentiel. Et si euh, cette démarche vous intéresse, ensuite, il vous est envoyé ce euh, référentiel de compétences. Et alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que Caroline, tu peux euh, expliciter Un eh ben, référentiel de compétences, c'est euh, un tableau, <rire> très simplement, qui liste l'ensemble des compétences qui sont visées par un diplôme ou une certification à un titre RNCP, comme tu disais. Euh, si, par exemple, on parle du diplôme assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie, le référentiel de compétences, il couvre le fait d'être capable de euh, mettre en place un protocole expérimental, de l'adapter, euh, de pouvoir euh, travailler avec... Euh, ses collaborateurs euh, au sein d'un laboratoire, euh, peut-être de pouvoir euh, réaliser quelques outils de communication pour pouvoir euh, communiquer les résultats de ses expériences avec ses collègues. Voilà, c'est toutes, toutes les compétences pardon, qui, sont, euh, qui relèvent de l'acquisition du diplôme. Et chaque diplôme qui est accessible en VAE euh, est structuré selon un référentielle de compétences. Et c'est ça, en fait, c'est cette base de travail-là euh, que vous, donc, euh, vous allez avoir, comme le disait Julie, euh, qui va vous permettre de lire votre histoire professionnelle euh, avec ce regard-là, en fait, en, en essayant de faire des ponts avec votre expérience et ce référentiel. Question de Céline. Comment je choisis le diplôme par rapport à mes expériences <rire> euh... De la même façon tout à l'heure on, on, on parlait d'entretien en, en, en amont, euh, n'hésitez pas à contacter euh, les écoles et euh, à nous contacter pour, pour l'UCLI pour avoir obtenir euh, ce type d'information sur euh, quel diplôme, est-ce que ça correspond à mes expériences, voilà ce que je suis, voilà, voilà mon parcours, euh, je souhaite faire des euh, euh, valider euh, telle expérience, par quel diplôme je dois euh, quel diplôme je dois choisir finalement. Euh, il existe d'abord aussi des, des sites euh, qui recensent les, les diplômes, je pense par exemple à l'ONICEF ou euh, d'autres sites euh, sur Internet. Allez regarder aussi hein, sur les sites Internet des écoles, des universités. À l'UCLI, euh, on a parlé tout à l'heure du guide euh, destiné aux, aux professionnels qui recense finalement euh, l'ensemble des diplômes accessibles pour, euh, pour des professionnels. Donc euh, il faut dans un premier temps euh, faire cette recherche-là, euh, envisager un grand domaine, un grand secteur, mmh. et puis une fois que vous avez envisagé votre, euh, votre domaine, euh, aller rechercher des éléments d'information sur les diplômes, euh, même dans la formation, c'est-à-dire comme si vous alliez euh, souhaiter vous inscrire pour cette formation, et voir dans un second temps si elle est accessible à la VAE. Euh... Parfois, parfois c'est très clair pour des candidats, parfois ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a des diplômes qui sont... Euh... Euh, relativement généraliste, qui ouais, transversaux. Transversaux, ouais. Voilà, ouais. et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Et puis souvent aussi peut se poser la question du niveau. Euh, ouais. Est-ce que finalement j'ai un bac plus +2 Est-ce que je, est-ce que je travaille sur la validation d'un bac plus +3 ou d'un bac plus +5 Et là, euh, bah justement, le regard, un regard rapide, ou en tout cas un balayage de vos expériences peut être à, euh, assez éclairant sur le fait de dire en fait. Euh, OK, vous voulez aller dans cette direction-là, mais peut-être qu'il faut commencer par le bac plus 3, ou alors non, vous avez 20 ans d'expérience, là, où, euh, clairement, vous pouvez prétendre à un bac plus 5, euh, vous positionner, vu le référentiel et vu vos expériences, sur un bac plus 5. Bah voilà, c'est effectivement c c est, c est ce qu'on vient de dire, c'est comment déterminer le niveau de diplôme sur lequel je me positionne pour une VAE. Euh, bah, c'est tout à fait ça, en fait, c'est une lecture de vos expériences qui va, qui va permettre de, de voir, en fait, euh, par rapport aux responsabilités notamment que vous avez exercées ou pas, euh, sur quel niveau euh, académique, auquel niveau de diplôme on, on se situe préférentiellement, en tout cas sur lequel vous avez le plus de chances d'avoir euh, cette validation Ce qu'on qu peut préciser, c'est qu'on n'est on, on pas obligé de détenir le diplôme inférieur pour oui. prétendre à l'obtention euh, du diplôme visé. Euh, tout à l'heure, Caroline a précisé, euh, avec un bac, euh, et 20 ans d'expérience, on peut directement valider euh, un Bac plus 5, on n'est pas obligé de passer mmh. par le Bac plus 3, etc. Euh, donc là, c'est encore une fois, euh, comme vient l'expliquer euh, Caroline, ça, ça dépend de votre expérience, de, de votre projet aussi, oui, hein, tout à hein, fait. en fonction de, de vos souhaits. Pourquoi vous vous engagez dans une démarche VAE Est-ce que c'est pour évoluer professionnellement au sein de votre entreprise, à l'extérieur, euh, etc. Est-ce qu'il y a encore des questions Alors, que se passe-t-il en cas de validation partielle ou non-validation euh, Alors, en cas de non-validation, c'est-à-dire que vous avez présenté votre dossier devant le jury et le jury estime que finalement, votre, votre expérience ne couvre aucun élément du référentiel. Donc à ce moment-là, vous n'obtenez aucune compétence. Euh, alors il faut savoir que c'est quand même euh, assez rare mmh. hein, euh, la plupart du temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette étape au préalable de recevabilité euh, pour bien euh, valider la faisabilité de votre projet et la pertinence de votre projet, de votre démarche par rapport au diplôme visé. Donc euh, généralement, il y a très peu de, de validations, de non validations euh, La plupart des candidats, euh, Caroline avait donné les chiffres tout à l'heure, valident totalement. Pour ce qui est des validations euh, partielles, euh, il y a plusieurs possibilités, soit le candidat décide de s'arrêter là et à ce moment-là euh, détient la validation de certains euh, blocs de compétences, de certaines compétences et ce euh, avis, euh, ou alors s'il souhaite poursuivre dans cette démarche et valider euh, l'ensemble, euh, la globalité du diplôme, à ce moment-là il faudra euh, mettre en œuvre d'autres actions euh, qui sont... Euh, euh, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui sont la, la, euh, soit euh, la refonte du dossier et de nouveau se présenter devant un jury, euh, soit euh, l'inscription à une formation. Euh, je ne sais pas, par exemple, mmh. tout à l'heure Caroline parlait de niveau d'anglais. Mmh. Ben, ça peut être suivre des cours d'anglais et, et passer un TOEIC, par exemple. Mmh. Euh, ça peut être aussi euh, faire un stage euh, ou augmenter son, son expérience professionnelle par d'autres biais pour ensuite recompléter son dossier de validation, enfin, voilà, il y, y a plusieurs possibilités. Là c'est pareil, en fait, ce sont des, des préconisations qui sont faites par le jury, et puis après, le, libre au, au candidat de, de voir comment ces préconisations s'inscrivent dans son projet. Oui, tout à fait. Et bien alors il nous reste 5 minutes nous dit Claire euh, question d'Antoine est-ce que je peux suivre des cours en même temps que la VAE alors c'est une bonne question euh, c'est intéressant en fait euh, alors je sais pas si c'est la question euh, veut dire ça mais je, je, je vais proposer une réponse et puis euh, j'espère que ça, ça conviendra euh, on peut se placer dans un cas on va reprendre cette histoire de niveau d'anglais parce que c'est quand même assez facile à, à à imaginer, euh, on se met dans un cas d'un du diplôme où il y a effectivement une compétence qui concerne l'anglais, voire même un bloc de compétences qui concerne l'anglais. Et on sait dès le départ, en étudiant la recevabilité et en faisant un bilan de la faisabilité de la démarche VAE, que le candidat n'est pas à niveau en anglais. Donc là, sans attendre le jury, on peut se dire bah « tiens, je m'inscris dans un parcours de perfectionnement en anglais », voire même je m'inscris à un test toïque à l'issue de ce parcours de perfectionnement et en parallèle de ma démarche VAE je sais d'avance qui je enfin pour laquelle je sais d'avance qu'elle sera partielle que je ne pourrai obtenir qu'une validation partielle je comble je, je présente au jury euh, pour le, le, le la partie qui, qui je sais déjà me manque euh, mon programme de formation euh, mon, euh, mon mon mon test passé et validé et comme ça effectivement euh... ça fait partie des éléments de preuve hein, Exactement, qu'on oui. apportera au, ouais, au, tout à fait. au dossier et du coup dans ce cas là par exemple typiquement on est sur le cas d'un parcours euh, commun, euh, c'est à dire euh, euh, en, en même temps d'un parcours VAE et euh, d'un programme de formation suivi oui. voilà, ça peut se mettre en place pour autre chose que l'anglais évidemment c'est juste un exemple euh, simple. simple très bien Alors, dernière question peut-être. Est-ce que mon employeur peut refuser une demande de VAE Alors, en effet, euh, si vous êtes un salarié, euh, il, est, euh, il y a deux possibilités. Soit euh, vous faites une VAE à la demande de votre entreprise, donc dans ce cas-là, évidemment, votre employeur ne va pas refuser puisque c'est lui qui vous le demande. Soit c'est une démarche individuelle, euh, c'est-à-dire que c'est votre projet. Et dans ce cas-là, il faut en discuter effectivement à votre employeur, notamment parce qu'il est possible de, euh, de faire une partie de la VAE pendant son temps de travail. Ce n'est pas une obligation, on peut aussi faire la VAE hors temps de travail. Si vous souhaitez vous engager dans une démarche hors temps de travail et que c'est une démarche individuelle, vous n'êtes pas obligé de partager votre projet avec euh, votre employeur, même si euh, personnellement je trouve que c'est toujours bien de partager euh, ses projets professionnels. Euh, mais vous n'êtes pas obligé. En revanche, si vous avez besoin d'utiliser euh, du temps de travail pour élaborer, par exemple, votre dossier ou pour engager euh, cette démarche, à ce moment-là, mmh. il faut en demander l'autorisation à votre employeur. Et votre employeur ne peut pas euh, refuser directement. Ce qu'il peut, c'est euh, amender ou en tout cas euh, décaler, euh, reporter sa voilà, euh, demande dans, mmh. le, dans le temps. Euh, sous différents prétextes. Hein. Tout à l'heure, on expliquait effectivement que la, la VAE était un droit individuel inscrit dans, la, dans le Code du travail. Et, et donc, ces, ces, ces, ces raisons de, de report euh, le, de l'accès à la VAE par l'employeur sont, sont listées. Ça peut être, euh, je ne sais pas, une, une, un contexte où il y a une charge de travail très dense en ce moment euh, dans l'entreprise. Et donc, l'employeur peut à juste titre dire bah, c'est pas le moment, euh, mm. tu pourras peut-être faire ça dans six mois, dans un an, etc. Mm. Tout à fait. Très bien. Plus de questions. Notre collègue nous indique qu'il n'y a plus de questions. Oui. Donc, euh, il ne nous reste plus qu'à à vous, vous remercier. On espère qu'on vous a éclairé sur la démarche VAE et, euh, et l'accompagnement qu'on propose à l'UCLI. Euh, on espère qu'on aura l'occasion d'échanger euh, bientôt sur votre projet. Et puis, on vous souhaite une, une bonne après-midi et une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end, au revoir.